Le soleil vient de se lever, Macron est devenu Marseillais, mais on est content de retrouver l'ami GLG. Tchou bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT du Geek du 3 septembre 2021. Oui, je suis GLG, votre dealer d'acron, on se donne vous donne rendez-vous. Trois fois par semaine, tous les mardis et vendredis, pour un petit JD du Geek et tous les mercredis en live. Voilà, pour un petit résumé des news high-tech, smartphone, films et séries télé. Et le live, évidemment, on est en mode détente, euh, en mode rétro, on verra ça tout à l'heure. Voilà, parce que <rire> pour les produits, non, voilà, by GLG, la nuit du petit déjeuner et toute la journée en replay. <rire> Il a trop de slogans, trop de jingles. <rire> Il va falloir un bouton avec les jingles et tout. On a acheté un machin, j'ai vu qu'il existait des boutons, des gros boutons et tout. Bon, allez, comme toujours, bonjour à tous, et merci encore une fois à nos tipeurs, je rappelle la seule émission qui fonctionne au café, si ça se voyait pas. Plus on a de café, plus on a d'émissions. Le mois dernier, on a atteint le quatrième palier, je crois, ça fait trois émissions par semaine, mardi, vendredi, et un live le mercredi. Pour l'instant, ce mois-ci, on est déjà à 62% pour avoir au moins une émission par semaine engageons que vous allez chacun mettre un petit café, si financièrement vous pouvez le faire, un euro, et chaque fois que vous m'offrez un café. Sur Tipeee, vous avez accès aux news, ça veut dire que vous avez les vidéos 24 heures avant qu'elles tombent en public. Par exemple, toutes les reviews, vous les avez 24 heures avant tout le monde. Merci à nos derniers tipeurs qui ont renouvelé leur allégeance au marabout pour ce mois-ci. On remerciera bien évidemment Jaune d'œuf, encore une fois Sébastien Paulet, hein, et à chaque fois, Mikado, aussi Gérard, Gérard B, pas Bouchard, l'autre, hein. Gérard B, et encore une fois, Sébastien. Merci à nos tipeurs. Je vous rappelle, si vous voulez rejoindre l'aventure et rejoindre notre grande liste de tipeurs, pas beaucoup, hein 46, 47, je crois, tous les mois, mais bon, voilà, encore une fois, c'est les meilleurs, la crème de la crème. Si vous voulez soutenir l'émission, vous pouvez également mettre un pouce en l'air pendant l'émission. Ça aide au référencement et ça permet à l'émission d'être mieux référencée sur YouTube, d'être un peu gros, parce que YouTube, il aime bien. Puis, s'il y, y a des pouces en l'air, qu'il y a des commentaires et tout, c'est du là, le ratio est bien, il y a de l'engouement et donc, du coup, il nous met un peu en avant. Voilà. Team du coup. Bah, donc, vous pouvez mettre un pouce en l'air, vous pouvez mettre un commentaire, vous mettez ce que vous voulez en commentaire, je mettrai un petit cœur d'amour ou alors simplement je répondrai. Voilà. Bon, allez, on attaque tout de suite avec les news du jour. Bon, bien évidemment, legeek.tv, ma vie, mon œuvre et ma YouTubeographie, vous retrouvez toutes mes dernières vidéos, le dernier live, le dernier test du Hearthmore 12, le test de la Memo Watch, etc. C'est etc. Bon, comme ça, c'est plutôt facile. Si vous voulez voir toutes mes vidéos, elles sont rangées ici. On parlera bien avant de la montre Memo Watch. Alors, une montre qui est apparemment une nouvelle marque du groupe 70 me 70 me qui faisait surtout des produits pour Xiaomi, dont les caméras de voiture qui ont essayé de se diversifier. Ils ont leur marque de montre, qui est la montre 70 même mais ils se sont dit, tiens, pour ne pas embrouiller les gens, ou alors pour les embrouiller davantage, ce qu'on pourrait faire, c'est que 70 me reste notre maison mère et qu'on ait plusieurs marques dans la maison mère, dont la marque Memo, qui fabriquerait certainement les montres connectées. Bon, la montre connectée, elle est pas mal, elle est surtout pas chère, hein, encore une fois, et elle fait tout ce qu'on peut attendre d'une montre connectée de nos jours et tout, elle est ni mieux ni moins bien que d'autres, hein, encore une fois, surtout par rapport à son prix. La vidéo vous a beaucoup plu, on est tombé vachement en retard puisque les annonceurs sont un peu relous. Hein. Nous, on, maintenant, c'est généralement, c'est... Ils nous envoient le produit, ils payent la review, on fait la review. Voilà, c'est plus maintenant, parce qu'après, on est obligé de courir après et tout. Nico, il pète un câble, ils ne me répondent pas, ils ne veulent pas et tout. Puis la vidéo, elle est en ligne, après, ils prennent leur temps. Alors que tu leur mets la pression, tu dis non, vous payez. La vidéo, elle est prête, je vous envoie le draft, vous payez, on met en ligne. Voilà, sinon, euh, on ne met pas. Et même ça, c'est relou. <rire> il lui un cas, vraiment, il n'est pas l'habitude, il connaissait pas comment ça marchait. Déjà, c'est du business, parce que bah, quand tu as un client, en plus tu fais traîner les factures, mieux c'est, hein, c'est de la trésorerie. Et ensuite, voilà, on doit vraiment gérer le dossier. Mais la vidéo est tombée un peu sur le tas, un peu en urgence. Elle est tombée l'après-midi, ah, ça y est, on hein, a payer pour la vidéo aujourd'hui, tout. Enfin, le mec dans une merde incroyable, donc euh, toutes mes conditions étaient ses euh, conditions. On parlera du test du Ulefone Armor 12, bah, un téléphone qui est plutôt joli par rapport à sa grosse batterie et son côté anti-choc. Il est beaucoup moins gros et disgracieux que beaucoup de téléphones qu'on a pu voir avec des contours, des renforcements, des trucs assez épais et en mode brique à 500 grammes. Moi, j'ai trouvé le téléphone plutôt joli, plutôt efficace hein, au niveau de la vidéo. Au niveau de la photo, la, conf la configuration était vraiment sympa. Voilà. Encore une fois, c'est très très ciblé comme marché, ça ne plaira pas à tout le monde au niveau des smartphones, mais pour ceux qui cherchent un téléphone un peu plus résistant, vraiment, enfin beaucoup plus résistant que la norme, mais pas non plus à l'extrême comme on a pu voir avec les autres avec une batterie 13 000 ou 15 000, eh ben, euh, c'est une bonne alternative et je suis sûr que certains y auront trouvé leur bonheur. On parlera également du live de mercredi. Alors tous les mercredis on fait un live entre 18h et 19h pour vous, donc pour moi ça fait euh, 23h minuit. Mais enfin bon après voilà, on fait. Oh putain quand on faisait passer en l'heure d'hiver, je sais pas quelle heure ça va faire, mais à mon avis, euh, on va prendre une heure dans les dents. Hein. Parce que non, une minuit, une heure du matin, je ne ferais pas. Hein. Enfin, après, on restera 11h minuit, ça fera l'heure chez vous, tant pis. Hein <rire> on ne fera pas. Bon, le live a bien marché, encore une fois. C'est un nouveau format, C'est pas un format news. On a parlé des technologies de mon enfance. Beaucoup y ont vu un petit côté nostalgique. Beaucoup de gentils commentaires. en disant oh :« c'est bien, mon enfance, et tout. Voilà. Mine de rien, on a l'impression que c'est fait à l'arrache, mais ça prend quand même du temps de préparation, du temps de live et tout. Et les petites dégustations de Pocky. Poki, c'est les espèces de... De, comment ça s'appelle, putain, comment ça s'appelle les trucs chez vous là Les, euh, les mikados, voilà. Une espèce de Mikado euh, japonais euh, avec plein de parfums. Il y avait Melon, <rire> yaourt, euh, blueberry et fraises et tout, voilà. C'est quand même très, très drôle. Ça permet de passer un petit moment de dégustation. Le live a duré extrêmement longtemps puisque je suis assez, vachement longtemps sur les vieilles technologies puisque il a fallu que j'ai, comme toujours, que je parle beaucoup trop et que j'étale ma science au niveau des seuls trucs que je connaissais. Parce que réparer des télescopes c'était mon métier. À la... <rire> ça, a, ça a failli être mon métier. Mais c'était nul, donc j'ai pas fait ça. <rire> Donc on a parlé de ça, le live était plutôt sympathique, il y aura un autre live mercredi, je vous l'annonce, oui, mercredi prochain il y aura donc le déballage de la Candisan box. Et je l'ai reçu, c'est bien marqué, hein. c'est bien marqué, euh, livraison, je vais pas te mettre mon adresse là, regarde, il est bien marqué, c'est Candisan. Hein, euh... Euh, ici Japon, Candy Sandbox Quantum Solutions Japan Prologic Park Tokyo Otada, Japan, voilà Donc on a bien la Candy Sandbox euh, Je l'ai reçue aujourd'hui, je vais absolument la garder comme ça Je vais la mettre dans le frigo Putain elle est grosse Je vais mettre dans le bac à, bac à légumes Je ne mange pas de légumes Je mets dans le bac à légumes et on la déballera mercredi prochain Pendant le live on déballera un peu cette Candy Sandbox de ici Japon voilà que je me suis j'ai pris pour trois mois encore une fois avec votre argent euh, l'argent du, du du groupe de la société voilà euh, voilà ça permet de passer le mercredi prochain de faire un déballage et j'achèterai aussi trois autres Pokies alors on peut que j'achète des Pokies qui en ait un dedans voilà on fera le déballage de ça j'achèterai trois autres Pokies en Thaïlande c'est pas cher on a vu c'est 50 centimes hein, la boîte de Pokies donc il euh, y a moyen de se faire euh, plaisir puis à la réponse qui qui qui sont les Pokies qui qui qui mais qui qui, qui, qui, sont les Poki Qui, qui, qui ouais, ouais, je sais, Ouais, maintenant tu l'as dans la tête. Mais attends, mais c'est qui Les Poki, c'était pas les Pokis. C'était les, les Snorky, bien évidemment. <rire> qui mangeaient peut-être des Pokis. On n'est pas à l'abri. <rire> mais où va-t-il chercher tout ça Bon, allez, on parlera un peu de la news. Vous étiez nombreux à m'avoir relevé l'information en disant oh, « Wow, un Phoenix !» qui est la marque qu'on avait présenté la fois, donc j'avais acheté le téléphone. Donc, là, j'ai fait une opération euh, catastrophique. Hein. <rire> on parlera des opérations sponsors c'est-à-dire que le téléphone, je l'ai acheté. Pas cher, on est d'accord, 110 euros, mais je l'ai acheté, parce que la marque ne voulait pas me l'envoyer. Donc je me suis dit, bon, on va l'acheter. Peut-être il est bien, peut-être il n'était pas assez bien, en fait, pour, pour mon téléphone quotidien. Donc je me suis dit, bon au pire on le revendra le problème c'est que personne veut l'acheter même ici même à moitié prix j'arrive même pas à le revendre voilà euh, même s'il est bien hein, on est d'accord mais après je me suis dit bon allez au pire on fait la vidéo puis on mettra un lien d'affiliation et si on en vend quelques-uns ça permettra de euh, voilà de compenser un peu le truc le problème c'est que bah, l'affiliation euh... Affinix Afenix avait pas d'affiliation ils ont ouvert un programme ils l'ont refermé derrière donc il n'y a pas d'affiliation et les seuls vendeurs qui en avaient veulent pas livrer en France <rire> Donc, du résultat, 0 plus 0, la tête à Toto, euh, perte totale. <rire> perte totale. Alors, est-ce qu'on a fait des vues Je ne sais pas. Est-ce qu'on a pris des abonnés Ça m'étonnerait. Et voilà. Donc, bah, le coup de ouais, pourquoi tu fais pas cette ce -là « Pourquoi tu ne fais pas ce téléphone-là » genre s'il ouais, faut que j'achète le téléphone, c'est compliqué. Il est où le business model, après Soit on peut faire de l'affiliation à mort et bah, dans ce cas, on compense. Soit quand c'est comme ça et on teste des choses un peu exotiques. Et euh, pour nous, c'était une opération euh, sèche complète. Hein, vraiment, euh, perte totale. Total, plus... Perte du le téléphone, perte totale. Alors, je vais peut-être l'envoyer à mon pote thaïlandais euh, qui est youtubeur et tout. Lui, il arrivera à le revendre, à moitié prix. Perte du temps pour la review, euh, l'upload, la mise en ligne, tout. Enfin, voilà. En gros, c'était pas terrible. Donc là, il y a un Infinix 0x Pro qui pourrait arriver et il se positionne un petit peu tout de suite. Alors, j'ai remis ma vidéo. Hein. C'est prendre au moins 5 vues encore en plus, quoi. Alors, il arriverait avec un écran plat AMOLED. Donc, ça serait quand même plutôt joli. 6,7 pouces. Pas mal, ça commence à être la taille que je suis un peu en recherche. Un écran Full des 120Hz, bon, ça, c'est pas très très grave. 8 plus 128, ça fait une bonne configuration. Un Helio G96, c'est la première fois que j'en entends parler. G95, oui, on verra ça dans le, par exemple, le F150. Le G96, donc un peu une peut-être mise à jour, certainement pas 4G, encore une fois, hein, la, la, personnellement pas 5G, la gamme 5G étant dédiée un petit peu au Dimensity. Euh, au niveau des caméras je pense pas qu'on ait des trucs de dingue pour l'instant on n'en parle pas mais si on a au moins aussi bien que ce qu'on avait sur l'autre c'est pas mal, ça pourrait faire un téléphone qui est intéressant encore une fois premier marché, il y a bien marqué dans la news qui sera pour l'Afrique et l'Asie euh, Infinix est très très bien développé en Thaïlande, ils ont un site Infinix sur la Zada et tout, donc oui il y aurait peut-être moyen de l'acheter, encore une fois, si vraiment il y a beaucoup de demandes, on pourrait encore une fois l'acheter pour le tester, mais le but ça serait pas qu'on l'achète pour vous le tester, c'est que vous l'achetez aussi quoi, s'il n'est pas trop mal qu'on puisse avoir récupéré quelque chose, ou alors on compense ça avec des opérations sponsorisées, on se dit c'est complètement à perte, on n'en vendra peut-être pas, mais au moins euh, la review est, euh, est compensée d'un côté. On parlera hier de love puisque Dreamy m'a écrit hier. C'est, je dis Dreamy maintenant. C'est vrai que j'ai bien aimé. Hein. Nico, il disait Dreamy. Enfin euh, Nico, de grand est. Pas ni pas mon Nico, l'autre Nico. Euh, Nico, il disait euh, de grand est, il disait Dreamy. C'est vrai que c'est plutôt Dreamy, pas Dream. C'est Dreamy American pour des Chinois. <rire> oui, bon écoute, tant pis. Hein. Donc c'est très, chose American. Dreamy, c'est pas chinois. Oui, mais bon, euh, Dreamy, Dreamy. Hein. <rire> si, si je te dis Dreamy, Dreamy. Si je te à Dreamy, Dreamy. Voilà, là c'est américaine et la chinoise c'est de mire sauce soja, euh, voilà. Faut les accents pourris. Non, je vais garder ce métier-là, je vais pas me mettre dans le... Déjà dans l'humour, j'ai du mal, alors non. Dans les accents, c'est pas gagné. Bon, il y avait une promo sur le Dream T30 qui est disponible sur Amazon. Alors... Bon, elle m'a dit quand même il était à 339,20€, mais encore une fois, c'est sur Amazon TTC, livré Amazon, garantie 2 ans et tout, qui est différent un peu de la plateforme AliExpress, où on peut le trouver parfois moins cher, livré depuis la France, l'Espagne, mais c'est via une autre plateforme. Bon, le prix était intéressant, il euh, y avait une offre flash, ils veulent en vendre beaucoup. Moi, ça reste toujours, le T30 reste toujours mon aspirateur. Après, est-ce que vous en avez acheté ou pas euh, Elle m'écrit euh, fin de la soirée, elle me dit, bon, euh, euh, c'est genre, genre 19h. Oui, euh, on a une promo, euh, pour la mettre et tout. J'ai dit, oui, mais bon, demain, demain matin. Elle fait, non, la promo, elle est encore là pendant 12h. <rire> je vais à 12h, euh, je, bon, bah, je vous fais ça dans une heure. J'étais en train de finir la review de la Sony RS. Oh, putain. L'enceinte Sony Bluetooth connecté euh, Google Truc, SRS RA3000. <tousse> RA3000. Voilà. Euh, donc la vidéo est finie et en plus elle est sponsorisée. J'ai surtout fini parce que j'avais une opération sponso à placer. Bon, on parlera également de la nouvelle tablette de chez Humidigi, puisque Humidigi, ils y croient, ils se disent « Si Xiaomi tente le coup de la tablette, on peut y aller. Realme va également tenter le coup de la tablette, on verra. On a, on a pas mal de leads Je ne relève pas tous les leads de tous les jours. Hein. On va peut-être attendre un petit peu qu'elles sortent. Au pire, là, elle sera peut-être disponible en Thaïlande, celle-là, sous la marque RIMI, on verra quand elle sera disponible. Humidigi euh, se dit, ben bah, nous aussi, hein, en fait, hein, c'est très facile pour un fabricant de smartphone de faire une tablette, puisque une tablette Android, pour ceux qu'on eu, c'est un gros téléphone, hein, c'est souvent le même OS. <rire> Il y a un, un écran, euh, double SIM, c'est les mêmes technos, hein, à part que l'écran est plus grand, le four factor est différent, mais c'est les mêmes technos. Même caméra, même truc, même technologie, même OS. Ils se font même pas chier à changer l'OS. Donc, Humidigi propose va, va proposer sa tablette A11 Tab avec un écran 2K. C'est vrai que là, ils ont quand même tenté quelque chose. Hein, de dire on va faire un écran 2K. Alors, on sait quasiment rien sur la tablette, si ce n'est qu'elle aura 4 haut-parleurs, certainement de tous les côtés, 2 hein, en bas et 2 en haut, pour avoir un effet stéréo. Et Je ne pense pas qu'elle ait un effet Dolby Atmos ou DTS, mais même si on a des haut-parleurs stéréo en haut et en bas... Euh, même s'il n'y a pas de traitement numérique au niveau de l'audio, on pourrait avoir une qualité audio qui est plutôt sympathique, s'ils n'ont pas mis trop d'eau leur de merde. Mais enfin, même s'ils en ont mis 4 de merde, le fait qu'il y en ait 4, c'est quand même pas mal. Donc, ce qui confirme, c'est qu'on aura bien un écran de k de 10,4 pouces. Donc, ça fait une jolie taille. Elle sera relativement fine, avec 7,95 mm, voilà, euh, pour 500 grammes. <rire> moins lourd que nos, nos téléphones résistants. Ah bon, à voir ce qu'ils vont nous proposer, surtout à quel prix. Euh, on a juste traduit le communiqué de presse, hein, parce que le communiqué de presse, il était assez assez éloquent. L'innovation de humidité, quand tu écoutes, tu as vraiment l'impression de... Ouh, dis donc, quelle marque de ouf <rire> C'est quelle marque de ouf, c'est vrai. Mais voilà, donc ils ont vraiment parlé de tous leurs leur produits, tout. On a juste traduit le communiqué. J'ai ah, traduit, mais ça comme ça, de toute façon, c'est bon. C'est Humidigi, la tablette n'existe pas. Pour l'instant, on verra quand on l'aura. Peut-être que Humidigi reviendront vers nous un jour, un jour peut-être, ou un jour pas, on verra. Voilà. Bon, on parlera des reviews à venir. Donc pour le euh, 6, le 6 septembre, j'ai le F150 R21. Alors, R150-2021, le nouveau téléphone de F150, vous savez quoi C'est une bombe atomique C'est une bombe atomique, ce téléphone-là Il est incroyable Autant le f 150 euh, 20, 20 ou je ne sais plus comment il l'avait appelé, était quand même pas terrible, avec qu'il avait un Helio un P25, je crois. Voilà, il y avait un petit processeur, il y avait un écran. Autant celui-là, il a pris un pouce. Donc il fait euh, 6,8 euh, pouces presque, il a un Helio G95, il a 8 plus 128, double SIM plus micro SD, caméra à l'arrière euh, complètement d'enfer avec stabilisation EIS et tout. <rire> étonnamment, étonnamment, je me suis dit, tu sais j'ai pris le téléphone, je dis ouais de toute façon bah, en plus c'est vidéo rémunéré donc je dis bon, quand on arrive à se faire rémunérer les téléphones, même si c'est ceux qu'on facture le moins cher, parce que ça reste le, le cheptel, je dis ouais bon pourquoi pas et en fait je regarde j'ai je putain en fait il est vachement bien je fais des photos des vidéos j'ai testé la batterie et tout je dis waouh en fait c'est vraiment une bombe ce téléphone là encore une fois c'est gros téléphone hein. c'est le même châssis que l'autre avec un pouce de plus donc c'est vraiment on dirait vraiment un humeur un téléphone humeur quoi mais euh, il, est, il est vraiment ouf et je pense que vous allez kiffer la vidéo sera donc en ligne le 6 et sera donc sur Tipeee le 5 dans les news Tipeee si vous avez mis un euro vous êtes tranquille pendant... alors vous mettez un euro sur Tipeee vous êtes tranquille pendant un mois hein. cest tout le mois de septembre vous avez mis un ball, vous avez toutes les news toutes les vidéo avant tout le monde pendant un mois, votre nom dans les crédits, là, et, et vous donnez le tipeur de l'émission. Voilà, vous rejoignez nos 41 tipeurs. Serez-vous le 42e Ça vaut quand même le coup pour un bal. <rire> voilà, tu soutiens l'aventure, tu finances l'émission du mois prochain et tu as toutes les vidéos 24 heures avant tout le monde. On parlera des Kumi Watch. Et sans mentir, après certains vont dire, ouais, euh, c'est un peu une box-thérapie le mec, euh, il aime tout. Euh, un gars qui travaillait chez Blackview, après qui est passé chez... Il a changé plein de marques, et là il me dit, je travaille pour Kumi. Est-ce que c'est la montre de Kurumi Pas du tout. Euh, les Kumi Watch, et tout, il me dit, oh là, on a ça, ça, j'écoute. Oh, Fais-moi un prix, alors je lui fais un prix, il me dit, ouais, oh là, j'écoute, envoie-moi en deux envoie-moi deux montres, comme ça, c'est pas me train de les comparer. Je choisis, je prends la GTW-16 et l'autre, alors une ronde qui ressemble un peu à une Huawei et l'autre, Trop bien. Trop, trop bien. Je suis... Alors là, vous avez me dire, ouais, t'en rajoute. Vous allez voir la gtw 16 par rapport au prix qu'ils la vendent. Comment elle est Trop belle. Trop bien finie avec les animations sur l'écran. Franchement, vous allez kiffer. Elle est... elle est incroyable. Et la deuxième aussi, un peu avec les bords incurvés, carré mais avec les bords incurvés et tout, au prix où ils vont la vendre. Parce qu'en plus, il y a une promo, mais hein, du 6 au 9. C'est pour ça que la vidéo tombe le 7. Euh, les montres sont... Vraiment, c'est pour moi les découvertes de l'année, c'est vraiment la marque qui, je vois les montes et je me dis wow « Waouh !» il y a vraiment quelque chose, excusez-moi, je... Allô Oui, yeah Ok, I'm at home. Ok, see you. me ah, évidemment, il va me livrer. <rire> livrer. Bon, ben, bah, on mettra pause et puis on reviendra. Euh, voilà, donc c'est vraiment pour moi la révélation de l'année où c'est une nouvelle marque que je connaissais pas et qui font vraiment des produits très très sympas. On parlera également du Lark L150, donc c'est des micros sans fil de la marque Lark. Alors, j'ai découvert ça, mais Lark c'est une grosse marque dans l'audio sans fil mais professionnel. Donc ils ont une gamme personnelle, alors vous allez me dire, ouais, c'est les mêmes que les Cinco les autres carrément mieux, carrément mieux, ils ont leur petit boîtier pour les recharger, tout. vous allez voir, c'est le level au-dessus, a pris vraiment sympa, je suis content de vous faire la review, la review tombera le 9, c'est planifié, le 11, il y aura le mini GT, alors pas de live, évidemment, le live, le truc qui est sorti au mois d'août, on fait le live le... Le, 11, le 11 septembre, le 11 septembre, et on repart pour un tour, non, on repart pour deux tours, euh... cette blague sera coupée, euh... Donc, euh, il voulait faire un live et une review, et en fait, bah, le live, non, le téléphone, c'est beaucoup trop tard. Tout le monde l'a eu, tout le monde l'a vu, tout le monde n'en veut plus. Donc, on fera simplement une review de ce Realme GT Master Edition. En plus, c'est même pas celui avec le, le, le, la, la coque derrière et tout. Donc, bon, pourquoi pas Écoute, on l'a eu sur le tard, c'est pas grave. Le Nubia, euh, Le Nubia, alors, il s'appellera bien Nubia Red Magic 6S. Ils vont l'appeler le même nom que la version chinoise. Euh, je ne peux pas le tester parce que pour l'instant j'ai toujours une ROM à la con dedans. Elle m'a dit si vous avez la version V4.03 ou 4.05, c'est une version qui est encore buggée. Il faut la passer en 4.07. Mais c'est des ROM qui forcent eux. C'est-à-dire qu'ils ont et ils l'envoient qu'à ceux qui ont certains téléphones. Donc il faut faire DSDS36, tu as accès à un menu ingénieur qui te permet d'accéder à, à un autre serveur. Et après tu mets la mise à jour. Mais ça marche pas. <rire> voilà, dans tous les cas, ça marche pas. J'ai envoyé mon IMEI. Il faut que j'attende qu'il passe en 4.07. Et là, je pourrais commencer la review. Il est d'enfer, téléphone. Hein, vraiment, j'ai lu le, la fiche produit d'argumentation de tout, là. Pouf, tout ce qu'ils ont vendu. Le Cubo Max 3 qui est on the web, bien évidemment. Donc là, j'ai un tracking pas mal. Et je vais recevoir le Steadycam Power Vision S1. Alors, j'ai vu que Perrier l'avait déjà testé En Suisse. Euh, donc, nous on va l'avoir aussi, mais moi, comme j'ai pas de iPhone, ça a été un peu plus long. Là, là, on a eu du mal à s'entendre avec la meuf. Elle va me l'envoyer et étonnamment, j'avais une autre compagnie avec laquelle on devait faire des lives, mais c'est pas AliExpress, mais ils travaillent pour AliExpress, ils font des lives sur leur plateforme et tout. Et elle m'écrit hier, elle me dit là, là, on a une demande de live pour un produit, ça vous intéresse, sur votre chaîne YouTube, pas sur AliExpress. Je dis oui, c'est quel produit Elle me dit c'est le Power Vision S1. <rire> j'écris, En plus, elle parle bien français, elle a un gros accent chinois, hein. c'est flagrant, elle est chinoise, mais euh... j'ai dit, ben bah, ça, attends, on, est... on est déjà en contact, <rire> J'ai déjà en contact avec eux, en fait, on a, Et vra... moi j'ai vraiment, je sais pas pour me la péter, mais j'ai énormément, regardez le nombre de vidéos qui tombent, j'ai énormément de contacts, de projets qui sont en cours, ça se fait, ça se fait pas, c'est la vie, mais je dis, non, mais on l'a déjà... <rire> déjà, on attend le produit, il est on the way, il est toujours en Chine, depuis 15 jours, là, il n'est pas parti, il y a le tracking, je dis, ah, on les a déjà quand même, il va aussi un live sur votre chaîne YouTube, je dis, oui, ah le voilà, je reviens tout à l'heure, j'aurais juste à coller les vidéos comme ça. Elle était beaucoup trop rapide. C'était <rire> beaucoup trop rapide. Je pensais que j'allais pouvoir finir la mission, des fois il faut 10 minutes. Alors j'ai reçu ça, tiens Alors si vous vous demandez qu'est-ce que c'est, vous ne vous inquiétez pas, moi aussi.. Hein. 1000, euh, Putain, 1040 baht encore ça fait chier En plus j'ai dû pouvoir me faire une fa Il y a une facture, dis, non, mais Mimi euh, dedans, euh, truc et tout. Alors 1040 baht, au début je pensais. J'ai commandé des filtres pour mes poissons. Mais c'est pas possible. Ah si, merde, oui, je suis con. Euh, c'est mes filtres au poisson. Mais j'ai mis en paiement à la livraison. Ça marchait pas. Des fois, la carte bleue, ça marche pas. Quand j'ai trop de commandes en cours, ça marche pas. Oh, putain, il est énorme, la vache. Ah ouais, c'est la version famille. Oh la vache. Ah ouais. Donc toi, t'as le, le filtre. En fait, t'as ça, donc t'as les filtres dedans. T'as du charbon, des filtres. D'accord, oui, c'était contre remboursement, c'est pour ça. Oui, je m'inquiétais qu'il n'y ait pas de facture. Je lui dire oh, la TVA, je vais, je vais me faire niquer encore. Bon, bah ben, c'est mon filtre à poisson. Il est beaucoup trop gros, <rire> la vache. Alors, je mettrais celui-là pour le gros bac. Et euh, il est beaucoup trop gros. beaucoup trop gros. Il faut que j'achète un truc beaucoup plus petit. C'est n'importe quoi. C'est fait pour, euh, la... <rire> pour un aquarium. C'est fait pour des dauphins. Bon. <rire> euh, revenons dans le Donc, Qu'est-ce que je veux dire Nubia, on peut avoir vision, on peut vision, on est déjà en contact. Donc elle m'a dit bon, bah, elle, me dit, elle me dit, elle me dit, je suis confus, je vais voir avec elle et tout parce qu'elle ne m'a pas dit truc. Bah ben, écoute, non, on attend déjà le produit pour la review. Après, s'ils veulent aussi un live, je n'ai pas trop l'intérêt de faire une review et un live. Mais enfin bon, autant qu'à faire. Euh, moi, je prépare le truc. Après, c'est les mêmes plans. Il suffit juste de parler différemment. Donc à voir ce qui va, <rire> comment ça va, comment ça va se passer. Voilà. Euh, vidéo sponsorisée. Voilà, c'est un peu le début du titre. Faut-il faut-il ou faut-il ne pas faire des vidéos sponsorisées Alors, comme vous le savez, maintenant, de plus en plus, les vidéos sont rémunérées. Ça veut dire qu'on leur dit... Moi, aujourd'hui, on commence à faire un peu de trafic, ça demande beaucoup de travail. J'essaie de faire des plans, je mets des trucs, j'essaie de, de passer un peu plus de temps sur les reviews pour que ce soit un peu plus quali visuellement. Donc, euh, je la piffe au pays Nico. Il faut payer <rire> le montage et tout. Donc, je leur dis, voilà, on est rémunéré par notre travail, mais en fait, ça ne change rien à la review. Moi, je dis ce que j'aime, ce que je n'aime pas, et après... Euh comme diraient les bretons, une Inch'Allah, quoi, tu vois. Vous achetez, tant mieux, vous achetez pas, tant pis, hein, ça dépend des produits mais, alors ça c'est une vidéos rémunérée, mais ça change aussi, dossier, mais il y a pas mal de produits que j'aimerais acheter, tester, mais bon bah, il faut les financer, puisque au niveau de l'affiliation bah, on n'en vend pas, prenez le cas de Phoenix. au niveau de, du CPM, on est minable, parce que même si on est à, si c'était la fête, comme c'est nous on est très ciblé, on est on, je fais rarement 50 centimes les milles, donc je veux dire, même si la vidéo fait 20 000, ça fait 10 balles hein, <rire> en CPM donc c'est compliqué, après vous dire, oui mais il y a Tipeee mais Tipeee c'est surtout pour le JT du Geek, les émissions on en fait quand même deux voire trois par semaine, ça fait pour ça. Donc, ça permet de placer des vidéos sponsorisées et on a pas mal de demandes. On verra ça plus tard. De dire voilà, vous mettez euh, cette vidéo est sponsorisée, alors comme les autres, c'est VPN, Rhino ou euh, euh, Red Shadow Legend. Ça dure deux minutes au début et ça permet de prendre un petit billet et de dire bah, la vidéo quelque part, elle est rémunérée et c'est bien. Ce qui sera le cas de la SRS RA3000, la Sony, euh, qui elle nous a été envoyée gracieusement euh, par Sony forcément, mais euh, mais dont on n'a pas été rémunéré, donc on a fait le produit, on fait la vidéo et tout, donc oui j'ai une belle enceinte à la maison, mais ça nourrit pas son homme. Donc là on a réussi à placer, j'ai une vidéo sponsorisée par Filmora. Filmora, il voulait faire voir les fonctions et j'ai en fait je voulais, je une petite, un petit teaser de 2 minutes qui explique que, bah, on peut quasiment tout faire aussi bien que Final Cut, mais avec, euh, avec Filmora, donc là c'est bien. Euh, j'en ai deux autres avec des logis, c'est très la mode, là, les sites où ils vendent des clés Windows et tout, alors ils veulent tous la même vidéo, le même format et tout, euh, j'en ai un qui sera, qui va être double, un qui va financer une review, donc ça financera certainement ma première monte Pagani. C'est la Pagani euh, chronographe et tout. Elle est trop belle. En plus, ça vaut 25 balles. Voilà, donc ça permettra... J'ai la... acheté cette montre-là, donc en, en amont. Je fais la vidéo. Et dans la vidéo, on dira cette vidéo est sponsorisée par Filmora nana, au début. Puis après, on fera la, la vidéo de la montre. On la démontrera, On regardera un petit peu ce qu'on a dedans pour 25 balles. Et ça sera pas mal. Euh, J'en ai une autre aussi avec un autre site de, de clés et tout qui veulent là. Alors, le shell de la semaine prochaine concernant le premier site, il y aura pour cette montre-là certainement. Et il y aura deux fois dans le JT du Geek. Voilà, ils m'ont dit « Ah, euh, oh, on prendrait bien pour jeter du geek », donc je dis « Bah, vous rajoutez, tu sais, genre, un petit billet, et, euh, un petit billet, vraiment. <rire> rajouter un petit billet et je vous mets dans le, le jeter du geek, tu vois Donc, il y en aura, justement, je vais en mettre qu'un, mais je mettrai mardi et vendredi, ça lui fera plaisir, je dirais, je vous ai mis dans les deux. Euh. <rire> voilà, il a l'impression d'avoir fait une affaire. Alors que, du coup, si vous avez pas acheté en premier, je pense pas que vous acheterez dans le deuxième, mais voilà, pour eux, il y en aura deux fois plus. Et, euh, et l'autre d'après, donc on verra comment on la place, soit on la passera sur la Belkin, si la vidéo marche bien. Soit on la placera sur une autre montre. J'ai reçu une autre montre euh, ce matin, tiens. La... Encore une fois, une Pagani. Ça fait partie des deux montres. Celle qui ressemble à la Daytona. Ah, elle est belle, hein. Alors, ce n'est pas, dé... pas une copie de Daytona, encore une fois. Le but, ce sera pas de faire une vidéo en disant euh, les copies. C'est deux alternatives à la Daytona, à la Rolex Daytona, avec la Pagani. Et l'autre, c'est euh, Suisse Armor, machin, là. Suisse. Il y a un... Non, il y a on dirait un drapeau suisse là. Euh, je ne me rappelle plus la marque. voilà. Et l'autre, elle vaut 30 balles. Donc on comparera les deux montres, mais elles ressemblent. Oh, carrément, je veux dire, ils ont pris le design de la Daytona, ils ne sont pas fait chier, ils ont mis leur logo dedans. Donc c'est pas une contrefaçon puisqu'il n'y a pas le logo de la marque dedans. Si le design ressemble un peu beaucoup, euh, voilà quoi. Mais euh, voilà. Donc j'ai reçu celle-là, je regarderai un petit peu ce qu'il en est. Je ferai celle-là, celle-là est quand même bien moins chère, celle-là est un peu plus chère, fait 80 balles je crois. Mais ça permet de dire, voilà, j'achète un produit. Qui a l'air sympa, à mon avis ça vous intéresse, de comparer deux alternatives à la Daytona, ça veut dire que soit tu veux de la contrefaçon pure, tu veux absolument une merde atomique, mais il y a marqué Rolex dessus pour te la péter, c'est quand même naze, soit tu veux le look de la Daytona, parce que tu aimes beaucoup, et quelque part que ça soit une montre... Euh... J'ai vu une vidéo avec euh, un youtubeur Romain quelque chose et un youtubeur qui est spécialiste de montres où il expliquait on aime surtout une montre pour l'habillage et la façon et la comment elle représente après qui marqué Rolex dedans ou Pagani si c'est le design de la montre qui te plaît, c'est pas très très grave et quelque part il vaut mieux Enfin, Personnellement, avoir une Pagani qui ressemble à une Daytona, donc et, qui est quand même plutôt jolie, qu'avoir une pauvre contrefaçon de Rolex pour se la péter, pour dire, hey, T'as vu, j'ai une Rolex, alors que toi, au fond de toi, tu sais bien que c'est une fausse, c'est de la merde, et pour faire croire aux gens que c'est une vraie, et que les autres gens crédit, ils vont dire, Ah, oh, il a une Rolex, et tout, c'est trop bien. Enfin bon, voilà, tu, vois, tu vois la différence de niveau au niveau du truc. Voilà. D'ailleurs, j'ai pas de Rolex. <rire> Je ne pas réussi ma vie à 50 ans, voilà. Mais voilà, donc euh, ça permet de financer les, des vidéos. Donc j'ai déjà trois opérations sponsor euh, Filmora, VIP, et machin là. Et un autre, donc j'ai oublié le nom, qui sera certainement la semaine d'après. Donc est-ce que c'est bien de faire des vidéos sponsorisées bah, Si c'est dans le but de pouvoir acheter des produits de faire des vidéos. Là, on parlait du Infinix, nanana, où elle vend la tablette Realme. Euh, c'est des produits que certains vont dire « Ah, mais ça serait bien que tu achètes pour faire la vidéo. Bah, » Dans ce cas, il faut que je les achète. Donc si on dit... Je les achète, d'accord, mais euh, en contrepartie, il y a une petite vidéo sponsor de deux minutes au début pour financer bah, l'achat de trucs et éventuellement avoir un peu de marge pour payer mon travail. Moi, je trouve que c'est un deal qui se vaut totalement. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, si pour vous aussi, c'est c'est très équitable, parce qu'encore une fois, il n'y a pas de, de conflit d'intérêt. Elle est rémunérée, mais on n'est pas là pour dire du bien du produit, voilà. Donc j'attends vos commentaires et vos réactions euh, dans le live. Alors je sais pas, je pense que je serai là, mais vous pouvez les mettre aussi euh, dans le replay. On parlera de mon Instagram. Alors IGTV, j'ai complètement lâché le morceau cette semaine. J'ai beaucoup, beaucoup de travail. Il a fait que pleuvoir là. On a eu. Alors c'est. Les Américains ont l'ouragan, mais j'ai l'impression qu'il est passé pas loin de chez nous là. <rire> pas loin de chez la Thaïlande, parce qu'on a eu les bornes. nous, Pattaya, il y, avait, euh, il y avait des endroits où il y avait de l'eau jusqu'au.. Euh, Jusqu'à la hanche presque, hein, à certains endroits, et des fois même jusqu'au genou. Enfin bon, Pataya on a l'habitude. Donc grosse inondation, euh, confinement a fini le 1er septembre, énormément de boulot, donc le truc des cafés, des machins, des trucs, pas eu trop trop de temps, euh, il y en a quelques-uns, j'ai réussi à faire des photos, des vidéos, mais j'ai pas eu, euh, j'ai pas eu, voilà. Donc je, vous pouvez me trouver sur Instagram, j'essaie quand même de mettre des photos tous les jours, j'ai réussi à acheter du Mocha Light, va enfin, lait sugar, lait sugar, lait sugar, ça veut dire moins de cholestérol, moins de sucre, 50% de moins de sucre, et c'est vrai qu'au niveau du goût, c'est moins chargé, comme je dis, c'est toujours ça de prix. Enfin, c'est toujours ça de pas pris en fait voilà euh, les écouteurs alors c'est R induction les écouteurs que j'ai reçus là j'attends qu'elle paye pour préparer la review comme à chaque fois maintenant c'est vous payez pas pas de review euh, R induction ça veut dire que ils se mettent là ils ont mis les haut-parleurs et les haut-parleurs comme les buzz euh, ils tapent vers l'intérieur ici c'est-à-dire que c'est les haut-parleurs mais ils sont dirigés vers l'oreille c'est-à-dire qu'ils touchent pas l'oreille ils sont pas dans l'oreille mais euh, on verra ça c'est pas, pas terrible <rire> bon on essaiera de voir, il y a des points positifs il y a des points négatifs, le son est pas est pas officiel. les montres, les reviews, les choses comme ça et GTV, bon un peu de pause là cette semaine parce que j'ai pas eu trop de temps et puis peut-être plus passer sur un format peut-être éventuellement le mercredi avec la Candice Sandbox des choses comme ça, voilà, à voir, parce que malheureusement je ne peux pas euh, tout faire voilà. on parlera des films de la semaine bien évidemment, ça va être long aujourd'hui hein. Mais toi, je pensais que ça allait de coup cool. en fait, ça avait vachement long. On parlera du film de la semaine. J'ai eu l'opportunité cette semaine de voir le film qui s'appelle « Infinite », avec euh, Mark Wahlberg. Qu'est-ce qu'il est balèze, lui, putain, il a des bras comme ça. Mais il avait déjà fait un truc de, de muscu où on voyait déjà que, bon, voilà. Il n'est pas trop trop gros, tu vois, mais on voit qu'il a, il a de bons bras. Euh, il est bien gaulé, comme dirait euh, nos amis euh, de l'arc-en-ciel. Donc, l'histoire, encore une fois, un film qui est fait par des initiés pour passer un message, et bien évidemment, au milieu de ça, c'est comme souvent les, les auteurs, quand ils ont des vérités à dire, par exemple, tu sais, sur les, les basses 51, des choses comme ça, ils disent, on va faire un roman de fiction, comme ça, ça ressemble carrément à la vérité, mais c'est un roman de fiction. Bon, là aussi, des gens qui arrivent à se rappeler de leur réincarnation, donc ils ont tout le savoir de toutes leurs incarnations, donc ça fait d'eux des, des Islanders, presque, tu vois, des, euh, des choses comme ça et tout. Bon, bien évidemment, lui, il s'en rappelle pas, on l'aide à le retrouver, il a une mission, il y a le méchant qui veut détruire tout mais lui il est là pour sauver mmh. C'était bien, c'était bien, c'était bien C'était pas le film de l'année encore une fois Mais c'était extrêmement, c'était très badass Encore une fois, il y avait très très bon combat Les scènes d'action pas mal Un peu forcées sur les effets spéciaux Un moment avec la Ferrari, les choses comme ça On voit que c'est un peu poussé au niveau SFX et tout Mais ça passe bien, il y a de l'action, il y a des rebondissements Il y a toujours pareil, c'est Oh mon dieu il s'échappe, oh une moto, oh les clés sont dessus C'est limite il y a le casque, oh ben, prends la moto enfin, C'est toujours un peu comme ça, c'est toujours relativement facile Ça tombe tout sous la main mais c'était pas mal Il y a pas mal de choses qui sont assez similaires Avec notamment Matrix et d'autres films euh, Le Nérovingien euh, Qu'on appellera Ou le collectionneur Le Nérovingien par exemple chez Matrix Ou le collectionneur par exemple dans Marvel Ici s'appelle l'artisan bien évidemment Donc voilà il y a pas mal de choses que vous allez voir en disant, Ah lui c'est l'artisan voilà, C'est pas le collectionneur voilà, Il y a des choses qui sont relativement euh, similaires Et relativement proches Mais le film il est badass Ça se passe bien Il y a une bonne histoire Et on sent quand même que c'est certainement le début d'une franchise ils ont essayé de faire quelque chose comme ça en disant on va voir comment ça marche, si ça marche bien on en fera une franchise euh, il pourrait facilement y avoir un 2, un 3, un 4 alors c'est difficile au niveau de la chronologie mais il pourrait faire des préquels avec son autre vie avant et tout, Enfin, il y a pas mal de choses qui sont, euh, j'ai bien kiffé il y a un bon petit potentiel c'est différent, c'est voilà pas... il y avait un truc sur Netflix comme ça où ils étaient un peu elles étaient immortelles les meufs elle et tous ses collègues là euh, là, c'est un autre style avec les réincarnations, donc ils meurent vraiment, mais ils se réincarnent, mais ils se rappellent de leur vie, donc c'est pas mal, c'est pas mal, je vous invite à le regarder. J'ai commencé à regarder également une série qui s'appelle « The Equalizer. Alors au début, je me suis dit « et tout, puis ça me disait quelque chose, puis dès le début, je me dis Mais, mais c'est le même que, que l'Equalizer qu'on avait vu avec Denzel Washington ». Et oui, quasiment, ils en ont fait une série alors, bien évidemment, quand ils font une série, ils prennent le même principe, à part qu'ils mettent soit un autre acteur ou une autre actrice. Bon, le problème, c'est qu'on sent que c'est une série très afro-américaine, on en parlera, mais bon, la meuf, le problème, c'est que, euh, bon, euh, elle est charmante et tout, et tout, mais elle a trop bon points. Euh, elle a des nichons comme ça, là, elle n'arrive même pas à courir, la pauvre alors elle nous fait du kung fu, du fight et tout, mais on voit qu'elle a déjà du mal à avancer euh, sur, ses, euh, sur ses baskets. Alors les talons, je te raconte pas. Donc bon, là c'est difficilement cohérent, où la meuf elle est badass et tout, mais euh, voilà, euh, malheureusement, euh, ils auraient pu mettre une... Voilà, on voit qu'elle a été castée pour ça, parce que voilà, à mon avis, pistonné. Et puis dès le début, bon, on dit, ah bah c'est elle, hein, c'est l'histoire. Alors elle est très badass, un peu trop badass par rapport à son gabarit, mais pourquoi pas, hein, en même temps, il euh, y a des judokas qui sont très costauds. Et dès le début, le truc qui choque, on se dit mais c'est une série très afro-américaine Bon elle elle est afro-américaine, ça change rien, lui il était aussi, donc c'est très bien. Euh, celle qu'elle doit sauver, bim badaboum dans un snack, oh une afro-américaine bah, tu dis allez, encore une Ouais bah, pourquoi pas, alors ok très bien, ça, en même temps ça peut. Le flic, il arrive, je te dégage pas, un beau black, tu bien coiffé et tout, tu sais, voilà. Donc, tu dis, tu dis voilà, tu dis, voilà, en fait, on sent bien que, je sais pas qui l'a réalisé, peut-être c'est lui, hein, peut-être c'est Daniel Washington, mais voilà, c'est vraiment la série afro-américaine, il y avait euh, Lighting aussi comme ça, c'est fait comme ça, mais voilà, on sent dès le début que c'est fait, euh... Dans ce style-là, alors, c'est badass, évidemment, sa copine. <rire> sa copine, c'est une asiatique, bon, forcément, euh, <rire> qui fait un peu... Alors, elle les snipers, elle fait pas de kung-fu, euh, étonnamment. Bon, c'est... Euh, c'est fa... Scénaristiquement, c'est facile. Euh, c'est un peu toujours, tu sais, elle fait peur à ouais, la CIA et tout. Elle fait peur à la planète entière, c'est la plus... Après, c'est badass, on passe un bon moment, c'est une bonne série. Il y a déjà huit épisodes qui sont disponibles. J'en ai déjà regardé deux, je crois, ou trois voilà, ça se regarde bien, si vous avez l'occasion comme ça, ça se regarde bien à la télé, c'est disponible sur, euh, sur Internet. C'est pas la série de l'année, mais on peut-être moi j'aurais peut-être voulu une meuf un peu plus... Euh... Avec moi dans bon point, quoi. Parce qu'elle, c'est vraiment la mama, quoi. vraiment la mama et tout. Alors qu'elle soit badass et tout, oui, mais euh, moi, je veux bien. Mais voilà, euh, ouais, après, encore une fois, je pense qu'elle a été castée, pistonnée, quoi, en gros. Mais voilà, ça se regarde bien. Et enfin, cette semaine, il y avait également un nouvel épisode de Fantasy Island, saison 1, épisode 3, encore une fois. La continuité de la série des années... Ouh voilà, euh, une île fantastique qui est là pour réaliser tous vos fantasmes. Alors malheureusement, ça pourrait faire un très bon titre de film porno, mais non, c'est pas ça euh... Ouais, J'ai ta... attisé ta curiosité. C'est pas mal. Alors le truc, c'est que les gens, ils vont pour accomplir un fantasme qui est souvent. Euh... L'autre, c'est une fois, c'était manger, une fois, c'était euh, retrouver. Voilà. Et puis c'est beaucoup plus psychologique comme ça où l'île essaie de chercher un peu le pourquoi et du comment. Il y a pas mal de décors qui sont faits en carton. Euh... Ça se passe toujours au même endroit. Ça tourne un peu en rond, mais c'est gentil. Voilà. C'est gentil, ça se passe bien, il y a les bonnes histoires là cette semaine avec la, la maman qui arrive, qui est, qui est complètement exubérante et tout. C'était pas mal, et puis lui là, les recherches, il y a des choses qui sont intéressantes. Après, c'est pas la série de l'année, encore une fois, mais ça se regarde des temps, parce qu'à chaque fois, tu te demandes ce que l'île va vraiment trouver et quels sont les problèmes internes en mode psychologue qui vont permettre de résoudre un petit peu tout ça. Et ça sera tout pour cette semaine Donc euh, une semaine plutôt bien chargée encore une fois Pas mal de reviews, pas mal de trucs à revenir Dites-moi en commentaire ce que vous pensez des opérations sponso Si pour vous, mettre une opération sponso Mais c'est dans le but soit de rémunérer par mon travail Soit de pouvoir acheter des produits pour aller tester J'ai celle-là, j'ai la montre euh, un peu... C'est un nom un peu... On dirait un logo suisse, la Suisse Army Non pas Suisse Army mais... Euh, bon j'en peux plus le nom mais... à vos 25 balles J'en avais commandé deux autres aussi qui ressemblent un peu au panoray j'ai vu, il y avait une promo là, qui ressemble au Panoray. Il y avait celle-là, là, donc euh, qui sera faite la semaine prochaine. Le luxe à la chinoise, parce qu'elle vaut 25 euros. Et franchement, elle est trop, trop belle. Hein. Vraiment, elle est très, très jolie. Elle n'est pas d'une qualité incroyable, puisqu'elle vaut 25 euros. <rire> donc, euh, aussi, elle est à quartz. Mais euh, elle a quand même de la gueule. J'ai acheté, certains auront vu dans le vidéo, de euh, une lampe euh, noire. Non pas pour faire les experts, mais pour mettre, par exemple, sur les aiguilles comme ça. Tu vois, quand on fait un petit, euh, un petit éclairage comme ça, les aiguilles sont complètement, en fait, euh, super bien allumé et avec un petit effet sombre, ça va être pas mal. Et un détecteur de, de verre et de diamant, ici, qui permet de voir la résistivité. Donc là, on voit bien que c'est pas un verre saphir, c'est un verre... Alors, on, on voit, hein, en fait, quand c'est verre classique, ça se met qu'une seule barre. Quand c'est verre un peu endurci, ça met deux barres. Et quand c'est verre saphir, ça en met six ou sept. Donc là, on voit bien qu'on arrive au niveau 2, donc c'est un verre un peu plus renforcé pour les montres, mais pas exceptionnel. Ça encore une fois, faut... c'est pas des, petits, des gros achats encore une fois, mais c'est des petits achats qui permettent de, de compléter les reviews et ça permettra aussi de tester les Gorilla Glass et les verres saphirs de certaines caméras, de protection de caméras à l'arrière. Moi je dis ça je dis rien, après euh, Voilà, on essaie de faire évoluer un petit peu les choses. Et ça sera tout pour aujourd'hui. Cette émission a duré beaucoup trop longtemps mais euh, on a pris du plaisir. Maintenant il faut que je colle les deux morceaux avec Final Cut, ça va prendre une heure et demie. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air si vous avez aimé l'émission, ou un pouce en bas si vous n'avez pas aimé l'émission, par exemple. De mettre un commentaire en disant « j'ai bien aimé l'émission » ou « je n'ai pas aimé l'émission », mais ou alors euh, « les opérations tu t'as bien raison » ou « t'as pas bien raison » ou « je me désabonne, c'est de la merde <rire> !» Non, même ceux qui disent « c'est de la merde », ils restent abonnés juste pour venir à chaque fois mettre leur pouce en bas et dire c'est de la merde. C'est nos fanboys à nous, hein C'est votre moyen de kiffer un peu l'émission aussi. Voilà. Pouce en l'air, mettez un commentaire Tipeee si vous pouvez le faire, vous aurez les vidéos avant tout le monde Vous participerez un peu à l'aventure Et vous aiderez à financer les émissions du mois prochain Je vous remercie de passer à me voir, ça m'a fait plaisir Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches Gardez le moral et surtout, restez ouverts Bon week-end à tous, rendez-vous mardi Forcément je vous kiffe, bye bye